quelle est ta position préférée je, me... je crois je sais pas comment ça s'appelle le, hein? le mec il est sur moi le mec il est sur toi ma position préférée position parfois oui. Qui est, euh, six neuf non, non mon frère, wow, wow, 6'9. neuf b, wow, parfaite, un tank non elle a toi, quelle est ta position préférée? Non, non, non, non. Yo, moi, non. je pense, moi, je m'en ah? derrière, pas derrière, c'est hein? oui, derrière, ah, moi,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 Tu es riche quoi. Tu vois. C'est comme on se plus boutique quoi. Tu vois. d'accord. y ah allez, on est ici Tu t'appelles comment? Yeah, je m'appelle Kana oui. bon, comment tu vois? Ouais, a un cool. Girl, tu je je tranquille. Tranquille. Au calme. Tu voulais poser une question vite fait. Quelle est ta position préférée? ma position préférée position parfois je suis 6-9 mais oui oui oui oui b 9 je de Comment tu t'appelles the goat. Boshkut, the goat. Yeah man. Comment tu vas Santé, alhamdulillah. Tu vas bien. Oui, ça va bien, alhamdulillah. En voilà. fait, oh, je voulais te poser une question. Vas-y, mec. Euh, Quelle est ta position préférée <rire> Quelle est ta position préférée Position Oui. Position Position, oui. <rire> Mais ça, c'est pas une position, ça, ça c'est du sport C'est du sport. Quoi voilà. Ça s'appelle comment C'est du pompe. Du pompe Du pompe pompe. du pompe. Yeah, mais, mais ça c'est du sport, c'est pas, pas une position mais tu parles de quelle position toi, exactement Mais toi t'entends, quand je dis position, t'entends quoi Position Oui, t'entends quoi Quand on me dit mets-toi à position. Non mais quand tu dis quelle, quelle est ta position préférée, toi t'entends quoi par là-bas préférée Oui. Bah, mais moi je suis un coiffeur. Ouais, ouais, Ma ouais. position préférée c'est comme ça. C'est un bon. <rire> bon je te, te parlais de la position parce que le football. D'habitude, les gens, quand on le dit, position, ils pensent aux trucs sexuels, toi, tu vois. <rire> Ma mère. Et lui, ça va au point. Hein? Ok, merci. Vas-y, on est ici avec. Tu t'appelles comment Sorna. Sorma, Sorna comment Gare et Gagne. Gare T'as 18 ans, ok. Euh, quelle est ta position préférée? Position de quoi Ça dépend de ce que tu entends. <rire> bah, me tenir debout. Me de tenir debout tu fais du sport, moi je te parlais d'une position de sport. Tu fais du basket Non, je fais rien. Tu fais du foot Non. C'est pas milieu ou défenseur Moi je te parlais de ça. Toi t'as cru. cru que c'était quoi Non, c'était rien. Qu'est-ce que t'as cru Bah, le truc. Le, truc bah le truc. Quel truc, non. Quel truc Bah, le truc. Quel truc Il le nom. Please. C'était quel truc Bah, la reproduction. La... Ok, merci. Niaga. Niaga. comment vous allez? Je vais bien Et toi? Va, ah, tranquille, merci. Euh, la question d'aujourd'hui est hey, quelle est ta position préférée? Mmh. Ah? Quelle est ta position préférée? Position dans quoi? Dans ce que tu entends, qu'est-ce que tu penses quand tu dis position? Je ne sais pas, il y a des positions dans, dans différents trucs. Et toi, quelle est ta position préférée? Position pour dormir. Faire quoi? Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu entends quand je te dis position Position, c'est pour dormir. C'est pour dormir Oui. Tu joues pas ou pas On peut être ailier, milieu de terre, comme ça ah, je, je connais rien au foot Tu as pensé à quoi quand je te dis position tu Dormir. Tu penses... Non, dormir. Toi, quand je te dis position, tu pensais à quoi En position, on s'en est là ou pas On s'en est pas On s'en est là pas On s'en est là pas quand je t'ai dit position, quand je te demande la question, toi tu as pensé à quoi Le truc là. Non, position, ça va dire, là, tu <rire> as Mais les gars, c'est un bon position sexuelle. Hein? Donc c'est ça ah, euh, Comment vous allez Bien et vous. Tranquille, calme toi. Oh, Alhamdoulilah. <rire> Alhamdoulilah. Euh, la question d'aujourd'hui est, quelle est votre position préférée? Aya Nakamura Aya Nakamura <rire> Qu'est-ce qu'elle a chanté Elle a chanté position? Alors <rire> qu'est-ce qu'elle a chanté? Elle a chanté potion. Toi, quelle est ta position préférée? Non, moi je pense, moi je m'en vais. Hein Par Pas derrière, c'est trop nerf. Pas derrière, hein? C'est oui, pas oui, derrière. Ah. <rire> Mais vous, quand j'ai dit potion, vous avez pensé à quoi? Potion sexuelle? Non. Non, en fait, non, moi je parlais. Moi je parle du foot. Okay. Attends, ah. c'est que, ouais. que les gens ils savent pas. Attends, c'est ouais. que les gens ils savent pas. Avant l'interview elle commence. Qu'est-ce que tu nous as dit Comment Qu'est-ce que tu nous as dit avant que ça commence Qu'est-ce que je vous ai dit mmh. hey, bon les, que... les, <rire> les gars, c'est un bâtard. Qu'est-ce que je t'ai dit Tu ne nous as pas dit, euh, est-ce que vous avez 18 ans ou plus d'abord Ouais. Mmh. Ah, donc forcément. Non, c'était pour savoir que genre si vous êtes mineur ou pas? Ok, maintenant, toi, je parle de ça. Quel ce que Non, moi, je te parle de position, milieu de terrain, foot ou bien non, basket. ça, c'est ma a... position. Okay. Ah, ah, c'est une, pas une pas position, mais C'est une position, mais c'est une <rire> position dans le terrain. C'est une position, c'est une C'est une position dans le terrain. <laughs> non, là-bas, là là pour moi, c'est pour dire à Aya Nakomura. Aya Nakomura, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit de me donner de position positions pour que... Et eux, là, ils ont l'esprit mal mal placé. Attends, vas-y, ils partent derrière. Ils derrière. Ils derrière. Tu vas attendre le vrai. Non, j'ai vu le numéro 10. Non, ok, merci. Vas-y, on est ici avec, tu t'appelles comment t'appelles comment Aïcha. Aïcha. Aïcha, comment tu vas Ça va. Ça va. T'as dit quoi Comment tu vois? Tu parles vite hein? Ouais, ça va. Tu me demandes pas et toi? Hein? Tu me dis pas et toi? Tu me dis pas et toi? Et toi? Genre, moi, crois que ce n'est pas clair. Tu parles quoi? Anglais? Oui. Tu parles anglais? Ok, on parle anglais tout. Euh, la question d'aujourd'hui est... Quelle est ta position préférée? Je, me, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. dis en anglais. Hein? Le mec il est sur moi. Le mec il est sur toi? En fait, moi je quand je t'ai dit position, toi tu penses à quoi Position sexuelle. En fait, oui. moi je te parlais du sport. Tu joues ou tu viens au basket. Non, je fais pas de sport. Tu fais pas de sport. <rire> t'as hein? ah. pensé ah. à quoi T'as ah. <rire> pensé à quoi Dis. Je pensais à rien, rien, rien. Talk to me, talk to me. Ah, toi, toi, mais toi, toi. Hein, toi t'as dit le mec il est sur toi, donc c'est ça, c'est ça oui, ta position fais, préférée. Mais quand je dis position, tout le monde croit à position sexuelle. Ok, merci. <rire> Et tu t'appelles comment Nana. Na Nana. Oui. Tu es mauritanienne. Oui. Toi, euh, C'est Kani. Kani, Mauritanienne.. Ah non. Libanaise. Linda. <rire> Maman Ok.. Ok. T'as quel âge J'ai 19 ans. 18. 18. 18. 18. Ok, vous êtes majeur. La question d'aujourd'hui est très simple, hein? facile à trouver. Euh, quelle est votre position préférée mmh. <rire> Ce jour. Crier quoi? Mais moi, Allah. attends, je vais y arriver. Ta position préférée? Toi, tu parles pas au téléphone? C'est. Toi... Position préférée? Ça ah. m'a dit que tu es dénoncé. Non, c'est à deux la mère va, Mais tu penses à toi? Quelle ta position préférée? Tu prends. Hein? <rire> toi? Position de tir. Toi, ta position préférée? Préfère? Dormir. Dormir. En fait, vous avez pensé à quoi quand je vous ai dit position préférée Bah, pour tirer Quand hein. Toi, t'as pensé à position positions Ouais. Toi, Non, c'est la chose. Mais je parlais de position, vous faites du sport Oui. Je parle non. Du sport. oui. non. Je parlais de foot. Quel Je parlais de foot moi. Vous, vous avez l'esprit de des c'est comment <rire> moi. je parlais du football. Quoi Tu joues au foot non Au basket, non. ta position préférée Non, je, je... Tu vois pas Neymar. Neymar, c'est un, un militaire, il est attaquant. Hein tout t'appelles comment Patage. Patage, Patage toi. Où ça Ou ça comment Live. Live. Je suis court, boy. Machallah Bon, la question est hey, Vous êtes enfant avez... Non. Non, c'est sûr. Donc, si je la drague, il n'y a pas de problème. Si je prends son numéro, il n'y a pas de problème Non. C'est sûr. Ok, après, à la fin de la je vais prendre son numéro. La, la, la question est hey, Quelle est ta position préférée Quelle position penses à quoi quand je te dis position? Oh, c'est <rire> vite fait, c'est facile, c'est facile à dire, euh, mon ami. Je oh, oh, sais pas, pas. Donc, pas. Ah. tu à quoi? Non, tu penses à quoi? Dans marche ou quoi? Non, ce qui se passe dans ce qui ce qui te passe dans la tête, tu dis ta position préférée. Okay. Et double comme ça. Oui. <rire> maintenant ouais, tu vais poser une question. Tu as pensé à quoi quand je t'ai dit position préférée? Photo. T'as pas pensé à un truc sexuel Non. T'as pas pensé à un truc sexuel Non, même pas. Ah, donc, c'est bon. Vous êtes dédié. Merci. Vous êtes, <rire> vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes sain. <rire> et, et je vais prendre son numéro. Ok.